Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser une petite robe avec son haut. Pour cela, nous utiliserons ici l'effet de chemin qui s'appelle effet de miroir. Donc, Il se situe à cet endroit là et nous verrons comment l'appliquer au mieux, notamment grâce à la fenêtre objet. et également nous verrons les effets de chemin pour déformer notre petite robe. Allez, c'est parti, on va dans fichier nouveau, on va, on va importer notre modèle, donc fichier importé, le modèle est sur le bureau, je clique dessus, je fais open ou ouvrir, euh, je l'incorpore, ok, on valide. Donc je déplace en cliquant sur ma petite image, je vais la mettre à gauche comme ceci. Alors grâce à la flèche noire, il faut que vous ayez sélectionné la flèche noire pour déplacer votre modèle. On fait maintenant apparaître la fenêtre des calques. Donc je vais dans calque ici, je clique dessus. Le raccourci c'est Shift Ctrl L. Je double-clique ici pour pouvoir renommer ce calque modèle. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Je clique sur le petit plus pour rajouter un calque que je vais appeler illustration. Voilà, je valide. Je verrouille mon calque modèle pour être sûr de ne pas pouvoir le déplacer. Je me mets bien sur le calque illustration. Voilà. Pour zoomer, je peux cliquer sur la molette de ma souris ou j'ai également les touches moins et plus de mon clavier. On a également le zoom qui est là. Voilà. Donc zoom, c'est shift et on dézoome. On va sélectionner maintenant l'outil crayon pour réaliser donc le, le petit t-shirt qui est tout simple. Donc On vérifie bien qu'ici on a créé un chemin de Bézier régulier, un lissage à 50, forme aucune. Donc je clique, hop, je relâche pour réaliser cette partie-là. Je vais faire la manche. Hop, je désactive le magnétisme. Là, vous voyez, ça m'embête un peu. Euh... Ouais, je le désactive. Donc je mets au-dessus, je clique, je déplace, je relâche. Je clique, je relâche. Donc l'avantage de relâcher, ça nous permet d'avoir vraiment des angles bien pointus ici. Donc je clique, tac, et je vais voilà, faire ici en bas. Je vais fermer jusqu'à ici. Donc je clique ici sur le petit carré, il devient rouge quand je suis dessus et je déplace. On peut revenir bien sûr travailler ces éléments en sélectionnant l'outil « Éditer les nœuds », le raccourci cf 2 Voilà, on peut cliquer sur le nœud et déplacer. On peut également jouer avec les poignées de façon à obtenir vraiment ce qu'on souhaite. On peut même se mettre au milieu de la ligne là ou pour déplacer la ligne et, et la ranger un petit peu mieux. Alors soit les poignées, soit on se met au milieu de la ligne. Je vais maintenant sélectionner « Chemin »,« Effet de chemin ». L'effet de chemin que j'ai appelé qui s'appelle, pardon, reflet miroir. Alors on fait « Add » et on a maintenant donc une ligne verticale avec trois petits losanges. Alors les losanges en haut et en bas nous permettent de faire des rotations de notre reflet miroir, vous voyez. Alors nous, ça nous intéresse pas, « Ctrl-Z ». On va juste cliquer sur ici le petit losange et le déplacer vers la gauche. Donc je clique dessus et je le déplace vers la gauche. On va rajouter une petite couleur euh, toute, toute, toute, toute, toute, toute rouge. Et on, là, on s'aperçoit que ben on a une zone qui, qui est blanche, ça nous plaît pas, donc on va cliquer sur « Fondre les chemins ». Par contre, donc là, c'est bien, on n'a plus de blanc, mais on n'a pas notre colle, alors on va le faire en cliquant ici sur l'outil « Crayon ». Voilà, je clique et je déplace. Et on a notre colle. On va pouvoir bien sûr, grâce à l'outil « Éditer les nœuds », retravailler un petit peu tout ça, peut-être euh, ramener ici l'épaule un peu plus près. Voilà, enfin, il y a plein de possibilités. On affine tout ça. Euh, là, donc, c'est on a obtenu quelque chose de, de vraiment sympa, on a un miroir qui est euh, automatique. Par contre, le mieux, c'est d'appliquer non pas l'effet miroir sur l'effet euh, juste sur un chemin, comme je viens de le faire, mais sur un groupe. Alors pourquoi ça Parce que si maintenant je veux rajouter, par exemple, une petite manche euh, noire ici, voilà, hop, je vais faire la partie noire assez rapidement, voilà, je vais mettre une petite couleur noire, je clique là-dessus, et eh ben on s'aperçoit que l'effet le, bah, miroir, mais bah, on l'a perdu. Donc à moins, on peut faire, donc, euh, on peut rajouter un effet miroir, mais c'est un, un peu dommage, parce qu'on va être obligé de, de le caler à peu près, donc ça, c'est pas terrible. Le mieux, donc on va supprimer cet effet miroir, je clique sur le moins, ici aussi, on va supprimer l'effet miroir, on va grouper nos deux objets, donc on clique là-dessus, sur ce petit icône, ou le raccourci c'est CTRL-G, on peut également aller dans Objet groupé, voilà. Je vais faire apparaître maintenant la fenêtre objet, voilà, pour que on puisse bien comprendre ce qui se passe. Donc là j'ai mon groupe, que je vais appeler O, et c'est là-dessus que je vais appliquer ici mon reflet miroir. Tac Je vais remettre ça correctement, je vais recocher ici Fondre le chemin. Et vous voyez maintenant, eh bien, il suffit que je me mette dans mon groupe ici, donc je déplie mon groupe, je clique sur la petite flèche, je choisis un des effets chemin, voilà, maintenant je suis sûr d'être dans mon groupe, et si je, je, je avec l'outil crayon je refais, euh, euh, par exemple, euh, bah le, bas, le bas de ma robe, hop alors là, il y a un petit bug, quand on a que deux points, il y a un petit bug, il suffit juste de rajouter une autre petite ligne, et automatiquement, chut, voilà, tout euh, tout se remet correctement, voilà. On va faire le bas de notre petite robe, tac. Vous voyez, il a gardé toutes les options, et là, on gagne un temps fou. Avec l'outil « Éditer les nœuds », on va pouvoir déplacer les nœuds, pour que ce soit plus joli, hop. Voilà. Alors bien sûr, on peut sélectionner tous les nœuds, prendre un nœud, par exemple, ici, et appuyer sur Alt, vous voyez, hop, pour déplacer les nœuds plus facilement avec une sorte de magnétisme. Voilà, on va même pouvoir rajouter un dégradé. Donc pour le dégradé, c'est comme d'habitude, c'est on clique là-dessus, on clique, on glisse. Euh, là, on va rajouter une couleur. Bah, ça va être, euh... allez, rouge foncé. Ici, ça, ça va être rouge clair. Donc là, on va remettre la, la même, on va mettre du, du gris. Allez, hop, pour l'instant. Hop, je vais un petit peu retravailler tout ça quand même. Voilà, on va affiner. Voilà, c'est mieux. On va rajouter une petite ceinture. Hop, Ctrl Z. Donc, vous voyez, toujours un petit, un petit bug quand on n'a que deux points, mais dès qu'on en rajoute le troisième, tout se corrige. j'appuie sur G, je peux remettre ici le même dégradé, donc pour cela ben, ben j'ai hop ici un petit menu avec le dégradé qui a été créé, je peux y mettre Oula, je peux mettre exactement le même voilà, comme ceci, hop voilà, c'est pas mal même si c'est un peu épais là-haut, enfin c'est un peu large alors il faut bien penser avec l'outil flèche noire, on sélectionne ici le haut. Ah non, j'ai dit une bêtise. Pour. Euh, comment dirais-je Voilà, oui, non, c'est l'outil d'éditer les nœuds. Et je déplace ces parties-là. Comme ceci, tac. Voilà, petite rotation. Donc pour en faire une rotation de cet objet, on clique sur un des nœuds, on clique une deuxième fois, on a les petites flèches de rotation, hop, voilà, tac, bon allez on va dire que c'est bon, tac, voilà, alors je vais faire euh, ici, donc un, des lignes blanches et noires, alors pour cela, on va utiliser les objets en motifs, mais avant il va falloir créer les motifs donc euh, blanc et noir. Donc on va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. On va faire un petit carré comme ceci, un petit rectangle pardon. On va mettre un fond noir. On va convertir notre rectangle en chemin. Donc pour cela on clique là-dessus. Tac. Ah, zut, zut, zut. Vous voyez là je suis euh, dans mon groupe avec mon effet miroir, donc là je suis pas bien placé, hop, je supprime ça, je vais mettre, voilà, là-dessus, là, hop, je monte sur le calque illustration, et je vais pouvoir faire mon motif comme je veux, voilà. Je convertis ça en chemin, euh, je vais supprimer, J'ai un petit contour euh, rouge, là, j'avais pas vu, donc j'appuie sur Shift et sur la croix, comme ça je suis sûr de ne pas avoir de contour, je vais dupliquer cet objet, donc pour le dupliquer, on a plusieurs possibilités, on peut cliquer là-dessus, ou CTRL-D, ou on va dans édition Dupliquer. Voilà. On va déplacer cet objet. On va réactiver le magnétisme pour qu'il se colle automatiquement. Donc je clique là-dessus. Je clique ici pour aimanter aux boîtes englobantes, et je vais sélectionner aimanter au coin des boîtes englobantes. À ce moment-là, si je déplace, hop, il est attiré, il se colle à l'objet d'en dans, dans haut. Et je clique ici sur euh, le petit carré blanc pour que la couleur soit blanche. Je vais sélectionner tout ça, et je vais grouper... Donc, euh, CTRL-G. Et je vais dans Objet, Motif, Objet en motif. Voilà. Et là, j'ai créé mon motif. Vous voyez Ce qui fait que maintenant, je peux déplacer, euh, faire des rotations de ce motif, augmenter, diminuer sa taille. Alors moi, ce, cette, euh, comment ce motif, j'ai envie de l'appliquer ici, et non pas là. Alors pour cela, je sélectionne cet objet. Je clique là-dessus. Hop qui me fait, ça, ça me fait apparaître euh, la palette fond et contour. et je vais cliquer sur motif et automatiquement c'est le dernier motif que j'ai créé qui est appliqué donc je vais pouvoir déplacer euh, le motif alors là il prend comme origine le motif que, que j'ai créé donc ici je peux déplacer le motif en cliquant sur la croix là hop Vous voyez pour faire la rotation il suffit de cliquer sur le piron et pour augmenter ou diminuer les, la taille du motif, on clique sur le petit carré. Voilà, tout simplement. Voilà, on va voir encore deux de petites choses, notamment... Euh, alors un petit bug, euh, <rire> oui parce que il y en a. Donc par exemple si je veux sortir cet objet, cette petite euh, robe de mon groupe que j'ai appelé O, Ici, donc admettons là, je groupe, je groupe ces deux objets. Donc, euh, Ctrl G, on peut également maintenant faire un clic droit ici et faire un groupe. Voilà, je vais appeler cet objet robe. Voilà, je valide. Euh, ma robe là, j'ai envie de la copier. Tac, donc Ctrl C ou édition copier. Hop, je me mets sur le Calque Illustration et je vais la coller. Allez, hop, édition coller, tout simplement. Voilà, elle est là. Et je me dis, bon, bah, j'ai envie de, euh, j'ai envie de la modifier. Donc je me mets dessus et je commence à vouloir déplacer les nœuds. Et là, euh, bah, étonnamment, il euh, n'y a rien qui se passe. Donc ce qu'il faut faire, on va convertir notre robe en fait en objet chemin. Et il faut cliquer là-dessus. Et à ce moment-là, je peux bah, modifier ma, ma robe. Alors ça, c'est un petit bug. Je pense que ce sera résolu dans les, dans les prochaines versions. Hein. Et donc à cette robe, on va pouvoir appliquer donc des effets de, de chemin, des effets de déformation. Notamment, dut, dut, dut, dut, déformation, alors on a deux types de déformations, déformation par enveloppe, Hop. à ce moment là, donc je clique dessus, on a ici euh, quatre petits éditeurs de zones. donc je prends le premier, je clique ici, on a une petite ligne verte en haut avec deux petits losanges, on peut déplacer nos petits losanges, vous voyez, Hop. on peut se mettre sur la ligne et déplacer ça, comme ceci, et également donc, pour le côté euh, droit, ça c'est le côté inférieur, Hop. et ça c'est pour le côté gauche. Alors ça c'est assez pratique hein, si on a besoin de, eh bien, de déformer notre robe, ou qu'on a notre personnage qu'on veut un petit peu mettre en mouvement, ou euh, lui donner une pose particulière. On peut en rajouter un nouveau, donc déformation par grille, Hop, alors à ce moment-là, je vais masquer ici déformation par enveloppe. Et là, on s'aperçoit que malgré... Euh, ben, j'ai j'ai rien appliqué. Et ben, il y a quand même une déformation. Donc on réinitialise la grille en cliquant là-dessus. Tac, ça nous remet donc au point de départ. On appuie sur l'outil éditer les nœuds. Et on a une petite grille avec plusieurs nœuds que l'on peut déplacer comme ceci. Voilà, hop. Qui permet d'obtenir encore une déformation sans toucher à la robe qui est dessous Vous voyez et on peut bien sûr cumuler les deux voilà. voici donc pour ce petit tuto je pense que voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos